Marie, je vous présente anne -Marc. Ensemble, nous allons vivre une très, une très très, très grande histoire d'amour. Jean-Marie Perrier, bonsoir, je, je me présente, moi c'est étonnement, dans le jargon des transplantations, on pourrait dire que je suis une sorte de, de rejet de, de l'amour, c'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme un gros soupule en écran qu'on aurait sorti en pleine canicule et que du coup malheureusement, eh bien, aucun homme aussi frileux soit-il, n'enfile le jamais, c'est un peu dommage, bref je, je suis célibataire et ravi de, de vous rencontrer. Et donc, plus ravis hein, que même studio de, de vos quasi 72 ans hein, il faut bien avouer hein, qu'entre votre sourire prudent et, et votre amour est modéré, hein, pour, pour les uv hein, vous avez du coup, hein, un, petit côté, vous avez du coup euh, un petit côté sylvie Marlusconi, à hein, moins viril hein, que plus d'une femme vous qualifierait de, de tout l'amour et bien malgré ça eh bien, bien c'est pas tous les jours hein, qu'on rencontre un photographe de talent hein, qui, qui depuis de 60 ans, immortalise des artistes aussi prestigieux hein, que les Rolling Stones, les, les François Hardy et entre et Ophélie Winter, un hein, métier de, de photographe hein, que, que vous avez découvert hein, un peu en de ce sport de cause hein, dans le sens où lorsqu'à 17 ans hein, vous avez réussi l'exploit hein, de, de tripler votre troisième, et eh bien votre papa officiel hein, François Perrier qui, qui j'imagine hein, commencer probablement à regretter hein, de, de vous avoir hein. reconnu, enfin jouer ces relations hein, où, pour vous trouver un boulot chez Paris Match, une chance que, que n'ont malheureusement pas tous les enfants en situation de choc scolaire. Je suis vraiment le petit niveau Ayant dû attendre la, la fin du CM2 hein, pour réussir à orthographier correctement mon, mon prénom, eh bien, eh bien j'aime autant vous dire hein, qu'il a été levé par un père hein, qui, qui en sa qualité de CRS a malheureusement toujours eu le, le bras plus leste que l'autre. et eh bien, eh bien, mis à part hein, ce, ce rôle d'appât hein, qu'il m'avait confié hein, un soir de ratonnade hein, dans les quartiers d de Marseille, et eh bien, eh bien par ça, hein, je n'ai jamais réussi à être introduite, hein, et ce dans, dans tous les sources du terme. Et à propos de, de percer, hein, j'ai découvert que vous avez abandonné la, la photo pendant 10 ans hein, pour, pour vous lancer aux états unis dans, dans la réalisation de pubs et, et autres documentaires. Et vous avez d'ailleurs réalisé un, un clip contre la drogue intitulé « La drogue, c'est de la merde hein, », un titre aussi original et que, que percutant. Hein. Et vous savez quoi ça, ça nous fait quasiment un point commun dans le sens où, où je suis qu'à mon petit niveau, hein, étant dangereusement dépendante hein, ce de, depuis des années hein, de, de mon petit canard, et bien, et bien dans le cadre de, de la Journée du Handicap. Hein, J'ai réalisé un, un clic intitulé la, la jachère, c'est ça l'enfer, un hein, clip aussi sincère que désespéré, mais qui n'a malheureusement pas fait couler au, autant d'encre que, que je l'espérais, hein, si vous voyez, ce, ce que je veux. Et du reste, hein, même si je n'ai hélas jamais eu la chance hein, de, de tourner autre part que, que dans la cave de mon tonton, eh bien, pour autant, hein, sachez que, que la muse qui est en moi serait absolument enchantée, hein, l'idée de, de se laisser mitrailler sous tous les angles, hein, par, par votre longue focale, hein, si vous m'autorisez la, la métaphore. Sur cette petite confidence, je, je vous réfléchir à à ma proposition, en attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien tenter ma chance en Italie, hein, où les opérations de pompage hein, du Gustaf Concordia <rire> pas que leur plein. Hein, donc, euh, donc si comme moi, hein, vous, vous avez un fort pouvoir hein, d'aspiration, eh bien, eh n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon